Razmig, merci euh, de ta disponibilité. Donc, euh, déjà, je vais, laisser, euh, je vais laisser te présenter. Donc, je... Avec plaisir. Euh, merci de m'avoir invité, Florian. C'est un honneur. Alors, moi, je suis euh, un entrepreneur. Euh, J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Ah, salut, Marie. Euh, salut, Tari. Et euh, Alors euh, moi j'ai eu l'expérience euh, et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents euh, de 41 logements. Euh, D'accord. J'ai fait, fait partie de l'acquisition, la négociation de l'achat, l'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de cinq ans euh, avec un profit de un million deux cent D'accord. On est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à la avant. D'accord. Oh, alors, j'ai une autre question de Jackie. Non, c'est ça, c'est Arthur. Comment s'effectue la déclaration des, ta des taxes au Canada si un, si un étranger fait une acquisition avec un statut de visiteur Alors, dans ce cas-là, bah, c'est tout simplement de, de, de travailler avec un comptable en fait, qui va faire ta déclaration. Il faut que tu aies ton comptable bah, localement dans, le, dans ton pays de résidence également un comptable bah, ici au Canada qui va pouvoir te faire ta déclaration en tant qu'investisseur. Donc, euh, à ce niveau-là, bah, nous, dans notre, euh, on, a, on a également un comptable avec qui on travaille, qui fait très bien les déclarations pour les investisseurs étrangers. Euh, tac, là, j'ai une question intéressante pour toi. Selon toi, est-il préférable, ça c'est une question d'Ashley. Salut Ashley, est-il préférable de commencer par un appartement ou par un immeuble de rapport, selon toi c'est une question très personnelle. <rire> ça dépend du niveau de gestion et comment vous regardez ça. La question, en fait, ce serait vers toi, Ashley. Ce serait quoi ton but? Ce serait la première question que j'aurais posée et basée là-dessus. On serait en mesure, mais si tu veux, prends rendez-vous avec moi. Ça me fera plaisir de regarder le cas et on pourra discuter des détails. C'est vraiment très personnel parce que dépendamment de tes objectifs, la réponse va, va changer, va être différente. Yes, parfait. Euh... En, en passant, Florian, dans l'immeuble, il y a un, une activité d'optimisation que j'aurais pu mettre en place, que je n'ai pas fait, et ça, c'était la colocation. Euh, ah ouais, effectivement, ouais. ouais. Celle-là, cool. ouais. on ne l'a pas faite dans, dans notre immeuble, mais c'était une autre possibilité que j'étais en train de regarder. Et dans ce cas-là, ça aurait encore augmenté la valeur. Augmenter de... la valeur, tout à fait, ouais. De louer des chambres séparément, tout à ouais. fait. J'ai une autre question de Emmanuel. toujours. Les Canadiens vivant à l'étranger sont considérés comme investisseurs étrangers, pour moi, ça veut dire, attend 2025, y a-t-il des... des solutions Alors oui, c'est sûr que, bah, quelques. même si tu es Canadien, en fait, c'est... Ce qu'on regarde, ce que la banque va regarder, c'est ton pays de résidence, en fait. Où es-tu es implanté d'un point de vue fiscal? Où est-ce est que tu perçois tes revenus? Donc, si c'est. Si c'est comme un peu moi, moi. Moi, par exemple, je suis de nationalité française, j'investis en France. Mais je, je, malgré le fait que je sois français, je suis considéré comme. Bah, je, je suis euh, non-résident fiscal en France. Donc, je ne paie pas, enfin, sauf mes impôts immobiliers. Me mais, mais de par mon, mon revenu du salaire. Enfin, mes revenus, du, du, enfin, mon salaire, en fait, il n'est pas imposé. Je ne suis pas imposé en France, en fait. Donc, je suis considéré comme un investisseur étranger. Donc, c'est la même chose, en fait, pour, pour, enfin, pour les Canadiens vivant, vivant à l'étranger. Euh, J'ai une autre question de... Alors, ça, c'est très intéressant. André, l'investissement... Attends, on ne me voit plus là. <rire> L'investissement euh, est certes porteur moral, mais les prix des condos ne permettent pas de rentrer ses frais et même celui des duplex. Est-il est toujours possible de faire des bons achats ou il faut recourir à l'optimisation, comme le dit Razmi euh, je, je te laisse répondre, après je, je, je complète. ou tu Vas-y. Ça dépend du secteur où tu achètes. Il y a des secteurs qui sont sous-évalués, il y a d'autres secteurs qui sont primés et euh, la fluctuation dans les prix peut être énorme. Tu peux acheter le même genre de condo euh, à 600 000 à un endroit à Montréal, à 250 000 probablement à un autre endroit à Montréal. Mmh. Alors, ça, ça dépend vraiment de l'endroit et quels sont tes objectifs. Euh, florian toi tu peux parler de ta, ta stratégie et pourquoi tu vas dans ce sens là ça pourrait répondre peut-être un peu à sa question mais les deux stratégies peuvent aller de, en main hein, de, mm. euh, la colocation l'optimisation c'est toujours une stratégie à utiliser absolument tout à fait ouais. moi pour euh, pour répondre à ta question andré euh, bah, c'est sûr c'est sûr que les prix les c'est sûr que les prix sont évoluent donc euh, après c'est à l'investisseur justement de se dire parce que beaucoup d'investisseurs ce qu'ils font c'est quoi c'est que ils regardent les prix et ils calculent en fait ils font leurs analyses avec le prix de avec le prix affiché et ce qui est sûr c'est que les prix affichés enfin les prix affichés enfin quand tu vois les prix des des logements qui sont affichés c'est rare que ce soit rentable maintenant il faut te dire comment en fait je peux Faire en, comment faire en sorte que ça devienne rentable donc Il y a plusieurs leviers. Ben, il peut avoir la négociation au niveau du prix d'achat, également l'optimisation de revenus comme tu l'as dit. Je vais te donner un exemple d'un de, de, de, de, de mes derniers investissements. et Aussi, je reviens sur un point, c'est qu'il faut pouvoir également acheter quelque chose que peut-être les gens ne veulent pas acheter. Donc peut-être euh, un bien où il y a des travaux, ça peut être également un bien qui a été saisi euh, par la banque ou par la justice. Donc ça, c'est des reprises légales ou des reprises de des reprises de, euh, des, euh, comment dire, c'est des, comment on appelle ça, les avis de 60 jours, là, voilà, c'est ça, des avis de 60 jours de la banque. Donc, c'est en allant sur des biens comme ça que tu vas plus, en fait, pouvoir générer du, du, fin, du, du, du rendement et optimiser. Je vais donne un exemple d'un condo que j'ai acheté euh, juste à côté du métro P9. Il y a, je crois que c'était décembre, j'ai acheté quand Je l'ai acheté en, en juillet dernier. Ouais, juillet dernier, et c'était un condo juste à côté du métro P9 euh, qui c'était une, une saisie légale donc en, en gros c'était le vendeur qui ne payait pas ses taxes en fait ne pas ses taxes ni ses frais de condo du coup ben, le syndic a saisi le bien il et euh, ils l'ont remis en vente en fait. et c'est un bien que j'ai eu à 190 000 et j'ai optimisé à fond c'est à dire j'ai euh, que de le louer à une famille entière j'ai fait de la, enfin, je fais de la colocation j'ai également loué les places de stationnement et comme Rasming l'a fait également, j'ai loué les, les, les, les, les, enfin, loué les boxes en fait. Donc, j'ai mis ça optionnel pour aller chercher plus de revenus. Et également, je loue à deux personnes différentes avec des prestations de qualité de type Internet, le logement, le, les est meublé, euh, l'hydro, il est pris en charge, etc. Donc, forcément, je ne peux aller tirer les loyers euh, plus haut. Et deuxième, euh, troisième optimisation que j'ai faite aussi, c'est que. Euh, je les enfin je le loue à des étudiants, donc les étudiants sont là de octobre à, ben, je pense qu'ils vont me partir pas parlons là, <rire> de octobre à mai et de juin à septembre, je peux faire de la location saisonnière, donc ce n'est que comme ça en fait que tu peux aller chercher le maximum de rendement, parce que c'est sûr qu'à Montréal si tu n'as pas de si, si tu n'optimises, si tu achètes un bien et que tu le loues de façon simple comme ça tu peux faire du, du tu peux faire du cachot, mais ça va être compliqué, donc il faut être plus créatif et te dire comment est-ce que je vais aller euh, optimiser les revenus et, et cette optimisation là bien évidemment tu peux l'appliquer sur un immeuble parce que euh, chaque unité de ton immeuble tu peux également l'optimiser de cette façon là en fait donc c'est sûr ça demande un peu plus de gestion etc mais le rendement également est au rendez-vous euh, tac là j'ai un commentaire de jane avec les multiplex la tendance actuelle à haute rentabilité c'est le co-living le co-living, justement, il y a euh, André qui a demandé c'est quoi le co-living. Alors, le co-living, c'est assez fréquent en France. C'est assez fréquent en France. Je, je, je sais que, Jane, tu m'en avais parlé. Euh, il y a de plus en plus de projets de co-living euh, euh, ici au Québec. En fait, le co-living, c'est quoi C'est quand, c'est par exemple, vous, euh, je crois que vous achetez un bien à plusieurs et vous avez des espaces communs euh, que vous partagez, en fait. Donc, j'avais vu un cas, un cas euh, comme ça à Toulouse. Mais André, si tu veux, de euh, toute façon, il y aura euh, Jaina fera une présentation également euh, prochainement et tu pourras, elle, elle pourra t'en donner, elle pourra te donner plus d'informations sur ce sujet là. C'est vraiment elle, la spécialiste euh, du domaine.